Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que nous ferons cette première semaine. Que savez-vous déjà Et eh bien pas énormément de choses. Les vidéos de la semaine zéro qui sont disponibles à cette URL, si par hasard vous ne les avez pas déjà regardées, je vous recommande vivement de les regarder. Eh bien, euh, vous ont juste présenté le contexte et comment on va travailler, comment vous allez échanger euh, vos exercices. Et puis, c'est tout. Je vous rappelle quand même qu'il existe pour suivre raisonnablement ce MOOC, et bien des prérequis en programmation. L'objectif de cette semaine, c'est de poser les bases, en particulier les éléments de programmation événementielle et embarquée et voir la mécanique de développement d'une première application sous iOS. Comment ça marche Présentation storyboard, présentation de Xcode et puis des guides minimum de survie pour pouvoir développer vos deux premières applications et on vous recommande d'en faire une en Objective-C et une en Swift. Voilà. Au préalable, on aura fait un petit Hello World sous forme de démonstration pour que vous voyez la construction d'une application simplissime de A à Z. Bref, il y a de quoi vous occuper cette semaine. Un point important quand même à signaler et qui ne concerne pas que cette première semaine mais l'intégralité de ces MOOC et même la partie 1 mais aussi la partie 2. 90% des séquences ont été filmées dans le cadre du cours de Master 2. Donc il y a quelques éléments de discours qu'il faut adapter. Parce que j'ai affaire à mes étudiants en Master 2 et il y a un discours que je veux avoir en tant qu'enseignant d'informatique là-dessus. Donc vous verrez un peu plus tard qu'on va appeler le mode storyboard Kindergarten. C'est une plaisanterie d'informaticien. Euh, moi, je recommande que, au début, vous verrez, les trois premières semaines, on va utiliser euh, Xcode et puis après on va euh, utiliser euh, le mode programmatique. Je recommande que quand je vous dis de passer au mode programmatique, vous passiez au mode programmatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça toute votre vie, mais ça veut dire que c'est intéressant, quoi qu'il arrive, de savoir comment ça marche dessous. Mais si moi, j'oblige mes étudiants, vous, je ne fais que recommander de le faire. L'autre euh, différence importante concerne un système qui s'appelle ARC pour Automatic Reference Counting et ça, ça concerne uniquement la partie Objectif C. Donc moi dans mon cours je dis à mes étudiants je ne veux pas le savoir, vous n'utilisez pas ARC parce que je veux que vous appreniez à gérer la mémoire. Et dans le cadre de ce book je dis c'est intéressant pour vous de vous poser la question de gérer la mémoire mais ça n'est en rien une obligation. Cela dit, c'est intéressant de réfléchir à comment la mémoire fonctionne et vous verrez que d'ailleurs en Swift il y a d'autres mécanismes et que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Dernier point, j'ai un style d'écriture un peu particulier en objective C que d'aucuns qualifient d'historique. Alors en fait pourquoi ben Parce que objective C c'est une couche objet sur le langage C. Et la vision est une vision ancienne puisque Objectif C est un langage assez ancien où en fait on disait qu'un objet c'était une entité et que les méthodes qu'on voit maintenant souvent comme des appels pouvaient être vues comme en fait des événements ou des messages qui transitaient entre les objets. Et du coup il y a différentes notations. La notation originelle d'Objectif C est une notation entre crochets qui peut être vue comme étant assez lourde puisqu'elle détermine qu'un destinataire va envoyer un message. On reparlera de tout ça. D'accord. Et puis il y a une notation qui s'est également développée, pointée, plus à la java, à la c. Alors en fait le problème c'est que dans la plupart des exemples qu'on trouve sur internet, il y a un mélange des deux. Le souci c'est que quand vous écrivez certaines portions d'iOS, vous tapez dans des API extrêmement anciennes qui sont écrites en c. Alors moi, mon choix d'écriture, c'est un style d'écriture que je ne vous impose pas, mais tous mes exemples seront écrits dans ce style, c'est de respecter les conventions d'écriture accrochées en objectif C et la notation pointée en C uniquement. Moi, je trouve ça très confortable parce que quand je relis du code, je sais quand je passe de C à objectif C. Donc c'est une recommandation, mais encore une fois, et je dis là la même chose à mes étudiants, vous faites ce que vous voulez. Moi je lis les deux, je trouve plus confortable de lire les crochets en objectif C mais sinon il n'y a pas de problème. Par contre moi j'aurai une vision assez puriste parce que quand il y a quelques exemples où il y a de l'objectif C et du C, vous verrez ainsi qu'on a changé de langage. Je vous rappelle qu'il y a un questionnaire de début de MOOC dont vous trouverez l'URL dans euh, la page d'accueil, enfin les brèves de la journée que ce questionnaire ne contient pas de données nominatives et qu'il n'est qu'à usage interne, l'objectif c'est d'améliorer le MOOC, un certain nombre de dispositifs qui ont été placés au fur et à mesure des éditions de secours, tant auprès de mes éditions de master que auprès des participants des MOOC que j'ai euh, présentés, eh bien, sont issus d'informations extraites euh, des euh, statistiques et de ces questionnaires-là. L'information, elle est essentiellement statistique connaître un petit peu le profil du public intéressé, savoir d'où vous venez, etc. etc. Donc c'est une aide très agréable pour nous, ça a apporté ses fruits et donc on vous remercie d'avance de le remplir. Je vous rappelle bien évidemment ici l'URL, vous voyez qu'elle est quand même pas très très compliquée et je rappelle que le lien est dans la page d'accueil à la section actualité. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.